YouTube Coucou J'espère que vous allez bien On teste la nouvelle classe meurtrière de la PPSH avec des munitions déchirantes. C'est complètement cheaté. Je suis avec Saxi et on tombe avec un petit streamer très gentil. Des bisous, pensez à liker et commenter. Peace. Les gars, je suis avec Saxi et, quoi... et je suis ah Il va pas bien le collègue euh, là, je... Attends, on regarde, on regarde avec qui je suis les gars sur le, <rire> sur le chat. Regardez regarde dans le chat, sur l'écran. Quoi Je suis avec Saxi et je H1 les gars. Quoi énorme qui, énorme c'est ton pote non non c'est ton pote frérot moi je le connais pas frérot yo sac yo Show, je sais pas ce si que ah, tu tu l'entends pas toi non j'entends pas Sac, yo chaud Hachan, je sais moi. pas qui c'est frérot yo sac <rire> désolé je t'entends pas frérot <rire> salut mec ça va ou quoi ça bon, va quoi enfin je suis rendu méchant bon allez on fait la on fait la win ensemble allez allez je suis chaud euh, ah non si. c'est lui chaud et, et, et sexy Là il y a le... Euh, <rire> <rire> Pardon. Il faudra, il, faudra, il faudra que je t'envoie euh, ce que le cuisinier oh, m'a fait. Incroyable. Bah ouais c'est la première journée là j'ai... Alors, alors c'est la première journée et surtout hier il m'a envoyé tout le menu de la semaine frérot <rire> comme à la cantine. Oh mec <rire> vas-y j'ai marqué dernier. Frérot j'ai marqué Emi Mou. Ouais ah, ouais ouais petit banana bread. Je sors rien tu vois je prends un hélicoptère. Vas-y je contrôle ça Bah Ça va être incroyable. C'est une nouvelle vie qui m'attend là. Ah bah là faut ouvrir. Un mec en haut. Ah enfin, tu vas te régaler bâtard. Ouais ouais. Quoi Il euh, y a la team cassée des culcul qui est sur nous là. Ah c'était elle qui était sur moi là non mais c'était toi là mon c'est qui attends Mais t'étais où toi Moi je, je me balade sur les toits, tout ça, je, je suis tranquille. J'ai trop envie de faire la game là avec ta, ta pépé là, tester un truc. Là. Je vais te la filer après. Oh j'ai tué un enfant euh, oh, bon, euh, faut, mais... faut pas le dire ça. <rire> Ah je te jure c'était un gamin en derrière Enfin c'était choix hein Il s'appelle pas J JL Draxzy, il est pas dans ta partie <rire> par hasard hein. Non je suis pas sûr Ouais Kevin, okay, bah t'as raison, on avait vu qu'il y a deux jours, je suis aujourd'hui ça aujourd'hui, ouais c'est... je vois. Il a l'air heureux le collègue, hein ouais. que... Euh moi, c... moi ça va, j'ai je... 2300 Ah il me l'a mis il est où Il est où En face Et de moi. Il est en bas je crois. Et ça, merci pour la cover. Il de rien. On a à la fenêtre je crois là-bas. Ouais, là ouais. Oh ouais vas-y, casse les couilles, tu marques. Oh j'en parlerai à mes enfants de peut-être que je vais le mettre saxier. Ah il y en a trois. T'as essayé la la Volvorken Pro Ouais ça fait un moment que j'ai pas joué par contre. Ouais, ça fait un, un petit problème. moment que j'ai pas joué. Vous arrêtez de mourir en boucle les gars ou pas Pardon Le <rire> collègue il a fait le café. Hein. Qui a fait Soit le a un café Il ses armes. Ah oh hein, Il a dit cheat ou quoi <rire> J'avais une info, après moi je sais pas, pas comment... Je sais pas comment t'as eu l'info. Hein. Ah, J'ai pas fait le colis toujours. Tu ah, viens de désert toi, de là. Ah non, tu prends quoi là Porte quoi. <rire> ça, on heureusement que t'es là Bah je sais frérot, mais t'inquiète. On est là, on est là. Ah ça va. Ça tu... J'avais, savais ça... que je pouvais compter sur vous. Il est où là un mec qui vient de monter là J'en sais rien, à part ma bite, je vois pas de quoi tu parles moi. Oh, oh, oh. Elle a l'air beaucoup plus énervée avec booster de recul, effectivement. Ah mais mec, elle est, elle est vraiment plus énervée. Hein. Je sais pas combien euh, de chances j'avais de tomber avec les deux en même temps, mais en vrai, ouais. ouais. Moi, ça, ça exige ma streamhack euh, poulet, donc... Euh... <rire> oh. Ah, je vais avoir peur maintenant alors. Quoi, t'as streamhack aussi non, moi je te maque pas moi, t'es fou. Pourquoi on a 8 ans, toi Je sais pas. Mais <rire> vas-y, j'ai envie de faire les vents. Il personne là. Il y a, des, y a full, une full team qui me tire dessus. Ils, ils sont là où y'a y a ça de machin là. Ah, dommage. Ah bah... Ça s'est ressenti, non <rire> Mais non, mec, c'est Voltron! C'est Voltron, mec! qui ça? Mais frérot, tu connais pas Voltron? Ah, oh, tu me trolles, bâtard! Y'en ouais. a encore un un peu plus haut derrière toi, je crois. Tiens. Non, oh, c'est bon pour moi. Frérot, je suis quasiment sûr, c'est Voltron devant moi. Mais tac. Genre, c'est mo trop mon rêve. Hein. C'est. Ah non, c'était euh, Kiziro. Putain, mec, j'aurais tellement kiffé sur gens Voltron! Et t'as un pont frérot Bah t'as un kill de moins que ça de, Moi je trouve que tu débrouilles bien en vrai hein Oh le bâtard <tousse> <tousse> <tousse> Moi ce que j'aime c'est du shit Bien gras Quand on parle d'huile ah. d'olive ah, <tousse> Mais là t'as vu Mais là t'as vu ou pas Je me fais rush par les 30, par les par man. les stream par les Il ouais, euh, à... oh, y, y a un mec qui s'appelle JL Draxy sur le chat. Ban life. Aucune Y'a le même pseudo euh, là dans la game. <rire> Ils sont où là Ils sont à la droite à côté de l'antenne. Euh... Ah, <rire> oh ouais. Ils sont pas en contrôle Non c'est.. Amigo! Donde es! Elkinoa! Oh, Je l'entends ce flexeur? Bah, euh, je l'entends de ouf! Mec, il ouvre trop sa gueule là! C'est la Eh, tu connais le, nouveau, le nouvel atout qui est sorti ou pas? Non, non, sans déconner, ça, regarde! Ah, oui, oui. ah, ça, oui, oui, bien sûr! Ok, ok, ok! Ah, il les a fumés au final, hein! Oh, ah il ouais, parle, il, oh, il, il, il parle, il parle, mais c'est bon, il assure, tu vois, le gonze là! C'est vrai. Oh, hop, je vais mettre un petit. Ah, c'est le dernier, de... on peut tenter un truc! Ah non, c'est pas le dernier! Non, c'est l'avant-dernier, cousin! Moi, je tente un truc, c'est que je vais lui défoncer sa grand-mère. Ah, je vais hein. lui tenter un oscope dans ouais. Oh. Il est en dessous? Ouais. Vous voulez qu'on tente un truc pour le dernier ou qu'on on ouais, laisse, ouais, laisse, laisse son collègue revenir, à histoire de. Ouais, là, il est en train de me tirer dessus, je monte. Ouais, échappe toi échappe-toi, échappe-toi! Y'a de la merde qui m'est tombé dessus du ciel. Il y a une chance sur combien pour que. Ah, il est là! <rire> il ouais. est méchant comme la teigne! Ah, hein. oh, il t'a sauté dessus! Ah, ouais, il, est... il m'a ah, sauté est... dessus, il était énervé! Hein. Oh, il est méchant celui-là! À ah, la Je balayeuse! Faut <rire> <Ce que rire> dire qu'il balaye... m'a balayé! Oh le salaud! <rire> viens... C'est moi ou tu viens de défoncer un mec qui me tirait dessus? Ouais. Non, il t'a tiré pas dessus, il était dans les airs. D'accord. Par contre, je le vois pas le. Mais euh, il, oh, il ah, est, est caché. Vrai. Alors. De rien. Alors, il, il est caché à l'intérieur du bâtiment. Avec il une, une balayeuse. Avec, temps avec, temps. Il il avec euh... une balayeuse. Ah, il a oh, changé. Il a changé sur le crack et comme ça, il pompe le noscope. Vas-y, alors. Allez hop. Vas-y, on, on go s'éloigner. On le laisse refaire sa vie et. Euh... Ah, il est là, il est là. Il est méchant, il est méchant. Hein, je vous l'avais dit. Hein. Oh, là, ouais, t'inquiète, on va très. Peu importe ce qui se passe, on te Non, mais. Mec c'est. Oh mec c'est terre-terre du 67 Mais non. Il est où là <rire> Il est où Ah les gars vous savez pas qui t'a la faire là J'ai knock euh, le mec il tombait dessus ah ça ouais, Je l'ai fini. <rire> <rire> non Saxy Tends-moi la, Tends la merde Tends-moi la merde J'ai plus une corde, j'ai plus une corde Bon Là par contre, on a les gars, on a le spot parfait pour, euh, pour tric ah ouais, euh, Descends là, descend là frérot. Ils vont devoir Mais monter vers toi. Ouais, on va. Allez Je vais aller chercher, je vais voir si je trouve pas un petit snipe moi aussi. Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou, Yanou, Yannou, Yannou, Yannou, Yannou Il fait quoi le mec là J'ai pas trop de snipe. Mais tiens, je te file le mien. Sad. Alors c'est pas pas la folie c'est un truc de vanguard mais tiens oh, tiens Oh on va tester ça. merci frérot Ah amuse toi amuse toi Y'a un mec qui tombe tiens t'as là hop t'as un tir ici C'était derrière ok C'est vrai qu'on a le bon spot pour trickshot là <rire> Ah bah ben, ouais de ouf hein Je vous mets un, un trophy Bah <rire> moi t'aurais pas une t'aurais pas un... le système PDS là pour le, le gaz euh, Si je, ah, je l'avais ouais, ouais. mais je, mais je l'ai montré à Saxoui. Aïe aïe aïe. Ouais, je sais pas là. Je les craque, je les craque. Quoi alors, alors, il est knock. Je, je, je, je, le, le dernier qui reste, il est là. Je vais tuer ter parce que ter c'est un relou. Ouais, l'autre il, il aura pas d'arme, il aura pas de shield au moins. Voilà. Il vient de se relever, hein. Non, mais, mais ter est mort, ter est décédé. Ah. Je. je alors, est-ce qu'il a du oui. shield ou pas l'autre euh, Ouais, il y a du shield, il y a du shield. Allez, les gars, je retire le shield. Vous en faites pas. Oh, je les flash top. GG. GG enfin, les gars, merci pour la game, c'était super. Euh, j'ai pas pu temps Je suis désolé, sac, je te l'ai fait voler. C'est pas grave, tu as dit quoi Tu, oh, tu... tu stream où, uh, Maka du coup Sur Facebook Sur Twitch, sur Twitch Ouais, sur Twitch, ouais. Je suis pas encore affilié, j'ai que. Euh... Là j'ai que 5 viewers, mais euh, je fais mon petit bout de chemin tranquillement. Bah c'est cool. C'est quoi ton, ton nom sur Twitch Euh. C'est Maca, uh, M-A-K-A. M -A Tiré du 8, mines, M I N D Z Z Z Ok, ça roule Vas-y mais force à toi mon pote hein Merci c'est gentil chaud c'est vraiment très cool et euh, te Je te regarde très souvent en tout cas. Pareil ouais, pour J'habite à côté de chez toi ça que de toute façon. Ça s'entend là, t'as l'accent chantant là. Ah vas-y, oui. chaud manifesté bah, <rire> mon roi là. Oh, comment oh, tu parles des... Comment tu parles, petite salope Oh, qu'est-ce oh, que tu, oh, tu veux Oh, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Elle veut quoi, la petite falop Oh, tu de veux quoi, là Tu veux parler Oh, tu veux t'expliquer La petite falop, voilà. Elle a dans ta gueule, toi. Yo vas tes qu'est-ce que c'est Vas-y, va aller retourner sur le Let's go, les gars C'est trop... Ça veut pas Ça me dégage. Frère, il s'est passé quoi Il était premier degré, je pensais qu'il était moi. Non, non, frère, ça savait qu'il était énervé. pour ça, elle a l'air, la petite salope, tu veux quoi, tu vois c'est pour ça moi j'ai pris cette voix et après j'ai fait ah mais il était sérieux en fait Ah ouais, mais frérot il y a le wall là qui est parti là, t'as su que ça rigolait plus Ah je sais pas moi j'étais trop Et c'était pas aller donner de la force au petit pangolin avec était ah, un... gentil comme Ouais bé. ouais ouais, ouais. ouais.